Verset 25. Ce sont de versets ou des chapitres. Et tu connais déjà. Merci ouais. surtout si tu es quelqu'un qui liste la Bible. Marc, chapitre 5, verset 25. C'est qui a trouvé une paix de nous lire la parole de Dieu, et si nous pouvons honorer cette parole. Amen. Amen. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis deux ans. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Descends jusqu'en bas. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle qu elle possédait. Elle n'avait elle avait éprouvé aucun mmh. soulagement, mais était allée plutôt en, en empirant. Pardon, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha mmh. son vêtement. Car elle disait... Si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Au, au même instant, la perte, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Parole du Seigneur. Mais, Amen. On peut prendre des. Je pense que ceux qui lisent la Bible connaissent cette histoire. Si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, peut-être que tu déjà attendu parler de, de cette histoire. Vous savez, cette femme, elle avait l'hémorragie. Cela veut dire elle sortait du sang jour et nuit chaque jour chaque minute chaque heure si je vais ouvrir une parenthèse, vous savez en Israël une femme normale qui est dans son période pas une femme qui a le morager, mais une femme qui est dans son période, elle n'avait pas droit de toucher quoi que ce soit. Pourquoi passer Elle était considérée comme une personne impire. Tout ce qu'elle pouvait toucher, ça devient un hein, et lorsque on parle d'une personne impire, en Israël, cette personne, on doit les capter loin des personnes. Pourquoi? Parce qu'il va suyer toutes personnes qui seront à côté de lui. Il y a aussi des religions ou des doctrines. Où la femme, pendant qu'elle est dans ces périodes, je vous parle des choses qui existent jusqu'aujourd'hui. Elle ne peut pas préparer, elle ne peut pas toucher quoi que ce soit parce que elle est considérée comme une femme ou une personne, un hein, cette femme ce qui s'est passé dans sa vie c'était pas trois jours c'était pas quatre jours c'était pas cinq jours comme toute autre femme cette femme elle vivait avec ça chaque jour de sa vie elle passe des temps avec ça et ce qui a attiré mon attention, vous verrez dans le même évangile, ils n'ont pas bien expliqué la cause ou comment est-ce que cette femme vivait. Mais lui, il est en train d'expliquer cela, il a dit ceci. Elle a essayé de consulter plusieurs médecins. Et pendant qu'elle consultait les médecins, elle devait faire sortir l'argent, payer, les consultations, les ordonnances, les médicaments. J'imagine que ce n'était pas une femme riche qui avait beaucoup d'argent. Parce que si elle était une femme riche, la Bible est allée... Nous signaler. Mais c'était une femme normale. Elle avait une vie sociale normale. Mais elle a commencé à vendre ses propres affaires pour sa santé. Quand on arrive à vendre des choses qu'on garde pour nous-mêmes, cela veut dire qu'on n'a plus l'espèce. On a pris l'argent. Et on doit maintenant commencer à chercher les secours dans d'autres choses. Cette femme, elle n'avait pas seulement vendu tout ce qu'elle avait. Mais cette femme, j'imagine, elle était aussi écartée écartée plus haut de sa famille. Loin des personnes qu'elle aimait beaucoup. Loin des personnes, elle pouvait parler. Cette femme, elle était isolée. Mmh. Isolée, pourquoi? Parce que j'ai aimé, j'ai aimé les, les dernières versets au verset 29. La Bible dit quand il était guéri, la Bible parle. Elle n'était pas guérie de son de son maladie, mais elle était guérie de son mal. Mmh. Cela veut dire c'était un mal hein, qui était en elle et qui la détruisait. Ah, exactement. Quand quelque chose commence à détruire la vie d'une personne, cette chose elle doit prendre les noms des mâles. Mmh, mmh, parce que la chose est devenue une chose destructive. La Bible dit elle était chez le médecin chaque jour. Ce qui m'a fait très mal si tu lis la Bible, elle part chez le médecin au lieu que son problème termine mais la Bible dit que son problème est en train de s'empirer. Moi, je vais chez le médecin. Le médecin a étudié. Il a ses diplômes. Il a fait plus de 9 ans pour étudier ce métier-là. Mais lorsque je viens vers lui, lui il fait des analyses il me donne des médicaments au lieu que moi je puisse être guéri mais cette mal qui est en moi ça va commencer à empirer je vais vous révéler une chose toute maladie qui ne répond pas aux médicaments il faut bien ouvrir les yeux pour comprendre que ce n'est pas une maladie normale un problème que tu es en train de consulter le médecin de consulter le médecin tu ne vois pas une solution il faut changer la manière de faire des choses comprends bien que ce n'est pas seulement une maladie mais c'est un mal qui est en toi et c'est mal à l'objectif de te détruire. Mmh. Mmh. Mmh. Écoutez, il y a des choses où soit tu vas détruire ce mal, ou soit les mal va hein, te détruire. Mmh. Mmh. Amen. Des choses. Amen. Lorsque tu es du un mal, et mal c'est à toi maintenant de décider. Soit le mal va te détruire, soit c'est à toi de prendre des dispositions de détruire le mal qui est en train de détruire ta vie. Cette femme, elle était fatiguée. Écoutez, j'avais déjà prié pour une femme qui avait ses problèmes. Cette femme, elle avait des hémorragies terribles. Si elle est dans cette période, même la couleur de sa peau change, elle ne peut pas sortir de chez elle. Elle ne peut pas sortir. Vous savez, une femme normale peut-être peut changer trois ou quatre fois. Mais cette femme, je ne sais pas si elle changeait combien de fois. Elle n'arrivait pas. Et à chaque fois que je la rencontrais, déjà la première fois que je la rencontrais, quand elle a commencé à me dire des choses, elle plairait. Elle plairait. Une femme normale, quand elle est dans cette période, voilà pourquoi on dit, je suis indisposé. Il y a des choses que je ne peux pas faire, je ne peux pas forcer. Et cette femme, elle était indisposée pendant 12 ans. Et c'était une hémorragie terrible. C'est mal. C'est mal. Ça commençait déjà à détruire sa vie. Ça commençait à détruire sa vie. La femme que je parlais, on avait prié et Dieu avait fait grâce. Mais cette femme, 12 ans, s'il avait des boucles et des oreilles, elle a bondi. S'il y avait des chanelles, un an, elle a bondi. Il y avait des biens des biens parce que pendant 12 ans 12 ans 12 ans elle était loin de sa famille elle était comme une personne qui était interdite elle ne pouvait approcher personne elle était une personne impire écoutez la bible dit un jour un jour Chose qui se passe là Amen. lorsque tu attends bien soit là tu es blessé soit là tu es dans la joie soit là tu es convaincu mm -hmm. voilà pourquoi la bible la bible nous interdit de ne pas donner nos oreilles à n'importe qui parce que l'oreille est liée avec le cœur Lorsqu'elle le attend, c'est le cœur qui réagit La Bible dit elle a attendu parler de Jésus Mais la Bible nous détaille pas elle a attendu parler de Jésus de quelle façon Mais ils l'ont dit seulement que il y a un homme qui s'appelle Jésus recevoir sa guérison Amen. elle a dit j'ai déjà tourné plusieurs fois maintenant cette couloir que je vais entrer c'est la dernière écoutez c'était pas une décision qui venait de la bouche c'était une décision qui était entrée ici ça dans son cœur. Lorsque son cœur a compris que non, j'ai dois prendre une décision. Peu importe les circonstances, comme on m'a parlé seulement de ce temps. Je peux les voir ou de ne pas les voir. Il peut les voir ou de ne pas les voir. L'essentiel que j'ai passé à côté de lui et je les touche. C'est fini. C'est une décision très forte. Ouais, C'est une décision très, très forte. Vous savez, lorsque Jésus marcher derrière lui c'était une foule les gens étaient toujours entourés de lui parce que il y avait des guérisons des miracles instantanés qui se passaient j'avais expliqué aux gens qui étaient à la retraite, il y a trois choses que les gens suivaient Jésus. La première des choses, parce qu'il parlait bien. Jésus, si était un vrai au courant des chippons, s'il est devant ta femme, tu la perds. Les pharisiens ont dit ceci. Si. On n'a jamais vu un homme parler comme ah cet homme. Ah, Parce qu'il parlait oh, tellement bien, oh, tu as toujours envie de l'écouter. Oh, yeah. mm. Quand il parlait, même les docteurs de la loi, il s'asseyait pour écouter ce petit enfant de 12 oh, ans. Mm. Parce qu'il parlait bien. Et d'autres, il venaient juste pour l'écouter. Comment il parlait. Il y a des paroles même quand tu es triste et quand ça entre, tu, ça te donne l'espoir, la joie, le courage d'affronter dans les choses. Amen. Et Jésus quand il parlait, il communiquait de telles choses dans la vie des gens. La deuxième chose, les gens venaient parce que ils s'occupaient bien des gens. Les gens mangent. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes dans ces nombres. Si on dit qu'on a une fête, même ceux qui disent que je n'ai pas le temps pour venir prier, ils vont venir dans la fête. Non, ce n'est pas parce que chez eux, ils ne mangent pas, mais parce que la nourriture de la fête est oui. Mmh. Bon, quelle la nourriture qui te dit à la maison. Mmh. Mmh. C'est pas que parce que c'est qui, qui prépare dans le fait, il prépare le mien. Non, les gens qui disent qu'ils mangent dans la fête disent que non, laisse-moi manger ça. C'est bien le nourriture de la fête. Mmh. Et la troisième des choses. Les gens venaient parce que Jésus, il faisait que des miracles et des produits. Les gens guérissaient, les boîtes marchaient. Et cette femme, elle n'était pas venue pour écouter Jésus. Pour elle, je l'écoute ou je ne l'écoute pas, ce n'est pas un problème. Elle n'était pas venue pour manger. Même si là, je n'ai pas encore mangé, moi ce n'est pas mon problème. L'objectif de la femme, c'était les miracles. Amen. Et ce qui m'a étonné, les miracles, ça va arriver comment mm -hmm. Je n'ai pas besoin de positionner des mains. Je n'ai pas besoin qu'ils me voient. Ilouïa. Pendant que les gens cherchent d'autres choses, moi je vais déjà entrer et pour toucher. Amen. Écoutez. Un jour, mon père m'avait dit ceci. J'avais une situation compliquée. J'avais pas d'argent. J'avais besoin de manger. Et j'avais une sœur qui faisait son, sa petite restaurant. J'avais tellement mal. J'avais pas l'argent. Et j'avais une chemise qui était un plus grand que moi. Je me suis dit, je vais vendre pour acheter à manger. Et ma sœur m'a dit, donne-moi, je vais te donner l'argent. Je lui ai non, ne me donne pas l'argent, donne-moi la vérité. Mon père a attendu cela. Il m'a appelé, viens. Écoutez, on ne crache jamais dans ta vie de prendre ton vêtement que tu as mis, de le vendre. Parce que les vêtements, c'est toi. Là, c'est la parole d'un père. Voilà pourquoi quand tu vas aller, c'est un chien il veut ôter la vie d'une personne. Il va te demander de voir son vêtement. Parce que sur le vêtement, il y a sa souillère mm -hmm. sur le vêtement il y a sa vie mm -hmm. sa femme elle, cette femme de 12 ans elle ne voyait pas le vêtement de Jésus mais elle voyait la vie de Jésus Amen. voilà pourquoi vous allez comprendre lorsqu'elle a, a touché Jésus a senti quelque chose qui sort de lui la femme n'avait pas touché le vêtement de Jésus, mais la femme avait touché avait touché quelque chose qui était au profond de la vie de Jésus. Amen. Amen. amen, amen, amen, amen. Et lorsque cette chose est sortie de Jésus, est entrée dans la femme, Jésus, là où il entre, là où sa vie entre, Quelque chose ne peut plus résister. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le mal est qui détruisait cette femme, ça va faire quoi Ça va hein? sortir. Amen. Il y a quelque chose qui doit entrer aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans Amen. vie, pendant que nous allons prier, qui, Amen. qui Amen. va détruire le mal, qui est en train de Écoutez, Amen. je ne suis pas entré de vous relater une histoire, mais je suis entré de faire un exposé d'une réalité. Amen. Amen. Écoutez ça. Ça ne demande pas beaucoup de choses ou beaucoup d'efforts. De la Bible dit si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, cette femme, j'imagine que Lorsque le mal est sorti en elle, elle avait regretté les douze ans perdus de ne pas écouter parler des noms de Jésus. Elle avait dit des fois, pendant ces douze ans, si on m'avait parlé de cet homme, je n'allais pas être loin de ma famille, je n'allais pas vendre toutes mes biens je n'allais pas souffrir autant comme ça. J'ai beaucoup souffert. Finalement, c'était si simple comme ça, c'est seulement de croire et de toucher. Et pourtant, chez le médecin, je dois prendre le métro, je dois prendre les pistes. Quand j'arrive, là, s'il y a 10 personnes devant moi, je dois attendre l'entretien de 30 minutes et 30 minutes et 30 minutes et 30 minutes. Des fois, je peux faire des heures ou trois heures ou quatre heures ou cinq heures du temps. Des fois, quand je vais entrer aussi chez le médecin, le médecin va me dire des choses qui vont juste empirer ce qui se passe à moi. Or, on m'a dit seulement si j'attends le noms de ce temps et que cette parole qui est entrée dans mes oreilles, ça vient jusqu'à dans mon cœur mon cœur croit ouais, à cette parole. Oui. Ma situation, finalement, ça va changer. Amen. Est-ce que tu as compris ce chemin? Oui. Amen. L'oreille, oui. le cœur, croit. Et aller vers quoi? Toucher. Est-ce que tu peux faire la même chose aujourd'hui? Amen. Amen. Écoutez, vous savez, quand nous venons à l'église, nous pensons que nous venons dans une réunion des associations. L'Église n'est pas une association. L'Église est destinée pour changer des vies. Des vies des personnes qui croient en lui. Amen. On peut venir le même air, même jour. On peut entrer dans le même bis. Mais la façon de croire ça ne peut pas être le même. Amen. Voilà pourquoi tu verras. Il y a d'autres qui peuvent être guéris, il y a d'autres qui n'étaient pas yes. guéris. Amen. Jésus était surpris. Quelque chose est sorti de moi, mais qui m'a touché. Il y a une personne qui m'a touché. Il y a une personne qui m'a touché parce que quelque chose est sorti de moi. Quand la chose sort de Jésus, il cherchait une place où il va entrer. Et quand il entre, peu importe ce qui habitait en toi, Amen. ça ne va pas résister. Amen. Vous savez, il y avait un homme qui était possédé des démons. Mmh. La Bible dit ceci. Mmh. Il habitait dans un cimetière et les chemins où cet homme vivait, personne n'est passé. Mmh. Personne. Mmh. Personne, l'homme était enchaîné parce qu'il était très brutal. Mmh. Mais le problème, c'était pour les jours où Jésus passait dans ces chemins-là. L'homme était avec son corps. Comme mm -hmm. la Bible dit mm. il a commencé lui-même à baisser sa main Pourquoi Parce que mm. c'était une personne divine, Amen. une personne surnaturelle qui Amen. était devant lui. Amen. Et il devait obéir Amen. sans pourtant parler. Mm -hmm. Est-ce que nous pouvons parler Amen. Écoutez, écoutez. Mm -hmm. C'était le 17 mars, je pense. J'arrive dans mon travail, on dit on est confiné. Je dis il n'y a pas de problème, je rentre. Bon. Peut-être c'est aussi pour toi la même chose. Les églises sont fermées. Les gens sont restés à la maison. Mmh. Écoutez, même moi, où le mal était vu, où tu étais confiné à la maison, mmh. même moi, où Jésus va détruire le mal qui ah, était en toi. Ah, Pour moi, le mois de mars, ce n'est pas un mois de la femme. Mois de mars, c'est un mois de délivrance et de miracles. Amen. Oui. Amen. Voilà pourquoi tu dois commencer à croire et prier mm. comme tu n'as jamais prié. Amen. Amen. Prends une position qu'on va prier. Amen. La femme n'était pas spéciale. Elle avait des jambes comme toi. Elle avait des mains comme toi. Mais le problème en est, cette femme, elle était tellement déterminée. Ne reste pas sur ta chaise. Déplace ta chaise. Si tu vas te tenir debout, tu te tiens debout. Si tu vas t'enginer, tu t'engins. Si tu veux t'asseoir, assis par terre. ce message est venu juste pour te dire il y a encore une possibilité pour que le mal qui est en toi soit détruit complètement la femme était déjà désespérée elle a tout perdu, elle a tout vendu lorsqu'elle va chez me médecin avec cette assurance, cela va changer. Mais la Bible nous dit que la situation s'est empirée. Le médecin n'est pas Dieu. Le médecin a des limites. Le médecin ne voit pas comme est Dieu. Le médecin, c'est un homme. Il ne parle pas comme est Dieu. Il a parlé, laissez Dieu maintenant parler après lui. Écoutez, moi je t'assure que ta situation peut changer. Peu importe ce qui est en toi. Ne le vois pas comme une maladie, mais vois cela comme un mal qui est en train de te détruire ça fait longtemps on ne joue pas avec un mal un mal c'est un mal un mal est à l'objectif de te détruire un mal est à l'objectif de te limiter de ne pas faire ce que tu as besoin de faire de ne pas aller encore plus loin mais dieu pour l'objectif fait aujourd'hui Jésus à Dieu et le mal qui est en moi qui me limite soit détruit le mal qui me limite dans ma vie soit détruit ne regarde pas la personne qui est à côté de toi fais tout ce que tu ressens dans ton cœur si ton cœur te pousse à crier Commence à prier. Si ton cœur puisse dormir par terre, donc par terre, commence à prier. Je veux que tu sois connecté. Je veux que tu sois connecté. Ne laisse pas ton esprit balader. Sois connecté parce qu'il y a une chose J'ai a besoin de faire dans ce mois de mars. Dieu veut te voir libérer. Il veut te voir libérer. Que ce que soit élargis. Commence à prier avec moi, commence à prier, élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, que le mal soit détruit. Le mal qui est en toi soit détruit. Le mal qui est en toi soit détruit. Le mal qui est en toi soit détruit. Oui, le mal qui est à toi soit détruit. Pas oh, non, Jésus, Jésus, au nom puissant de Jésus. Quel est le nom de Jésus? Romaya manasa, Geri manasa, Konto dono, Beka baba sada, Shura Sada. Geri manaya kaba sada. Banassé, ou la cotonneau, précaissé la banane, et souké Ne restez pas calme, puis Cette femme avait fait 12 ans. Cette femme avait fait 12 ans. Mais la Bible dit lorsqu'elle a attendu parler de Jésus. Elle a pris une décision d'aller toucher. D'aller toucher.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 La comment ça le mal et ta toi le mal qui prie bien de Cette fois était sortie Cora yada je sais que ben la Cora prête si bana yada que bana roba et cousu ida bana roba toyodo prête si bana yeba que le marché est toi soit Que ta vie change au nom de Jésus. Que ta vie change au nom de Jésus. Que le mal qui est en toi soit détruit au nom de Jésus. Que le mal qui est en toi soit détruit au nom de Jésus. Que les maladies qui est en toi soit détruit au nom de Jésus. Que les maladies qui est en toi soit détruit au nom de Jésus. Mana parragocho c'est ramana yana, eh ya docteur son de manah brigade de sada baba reco d'or baba que robo que le mal qui est en train que le de détruire soit détruit. Santa Mana Ramana Seko Rama C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. C'est toi qui es notre force. Père éternel au nom de Jésus. Le malade qui perturbe la vie d'une personne. Le malade qui perturbe la vie d'une personne. Tu es le Seigneur des obstacles. Qui met des barrage. Je prends l'autorité. Je prends l'autorité. Je l'ai détruit au nom de Jésus. Je l'ai détruit au nom de Jésus. Je l'ai détruit au nom de Jésus. Je les détruis au, au nom de Jésus. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Yera au nom de Jésus, toi qui es notre Dieu, que ce mal soit détruit, que ce mal soit détruit. Que diable a déposé dans ta vie, que cela soit détruit. Les malades qu'il a déposé dans ta vie, que cela soit détruit. Les limites qu'il a mises dans ta vie, que cela soit détruit. Au nom de Jésus, éternel Dieu saint, au nom de Jésus, éternel Dieu glorieux, au nom de Jésus, éternel Dieu glorieux, au nom de Jésus. Laisse que tu viens et que tu agis. Laisse que tu viens et que tu opères. Laisse que tu viens et que tu te manifestes. <t 'un des télésionaux> Pori Santa. sada, vregete rinda baba. Kondra basada, vreko toromo. Mana basa Shira mana yeda, yeda Sana. -ma sada. Robo koto se. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai des j'ai détruit le mal qui est en train de nuire la vie de ce peuple. J'ai détruit le mal qui est en train de nuire la vie de cette église. J'ai détruit le mal qui est en train de lui, la vie Seigneur de cette église. La vie de ce peuple. Seigneur je les détruis. Roba Santa. Au nom de Jésus. Alléluia, Gloria. Pourra et Écoutez-moi, écoutez une chose. Écoutez, cette femme avait pris une décision. La Bible a dit, la femme a dit si seulement, si seulement je touche, si seulement je touche, si seulement je touche, si seulement je touche. tout va changer. Regarde ta situation Le médecin t'en dit quoi Combien de fois tu as vu le médecin pour ces, ces problèmes Combien de fois tu as vu le médecin pour cette situation Peut-être ils t'ont dit Tu passeras toute ta vie avec cette situation Qui t'a dit que tu, tu dois passer toute ta vie avec une maladie Qu'est-ce que Jésus avait fait sur la croix Pourquoi Jésus était monté sur la croix Pourquoi Jésus était ressuscité Écoutez, commencez à réviser à réviser tout résultat négatif qu'on t'avait annoncé tout résultat négatif on t'avait dit que tu ne peux plus avancer, que tu ne peux plus avoir des enfants, que tu ne peux plus retenir quelque chose de bon, que tu ne peux plus être épanoui. Commence à refuser les limites qu'il t'avait annoncées. Commencez à refuser cela. Prie avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Gloria de Jésus. Gloria. Toi qui es notre Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu avait déjà commencé un travail en toi. Cela ne restera pas le même. C'est moi, c'est un moi où le mal ne peut pas résister dans ta vie. Il y a d'autres mal mal directement. Il y a d'autres, cela va commencer à se faire du jour au jour. Il y a d'autres, les choses mauvaises vont disparaître dans leur vie. Parce qu'il y a un processus qui est appliqué dans le royaume des cieux pour changer de vie dans cette église. Je veux que tu pries maintenant. Les choses que tu vas déclarer, c'est là qui va arriver. La Bible dit ceci. L'Église a le clé Des liens sur la terre. Des dans le ciel. Tout ce que tu vas déclarer c'est ça qui va s'arriver. Ah, pas... Écoutez, moi, seulement, pendant que je parle, ah, il y a des anges qui circulent. Ah, tu vas commencer à sentir la présence de personnes ah, qui ont été de à côté de toi. Ah, Parce qu'il y a des anges ah, que Dieu a libérés dans l'ensemble ah, pour pouvoir transmettre mais la guérison des messages importants écoutez la Bible dit dans l'acte chapitre 12 hier il était lié il était engagé par des soldats mais l'église hein, ne cessait pas a adressé des prières. Pendant que l'église priait, Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé son ange. L'ange avait pris Pierre. L'ange n'avait pas besoin de clés pour ouvrir la porte de la prison. Mais ils ont sorti. Il a il est envoyé pour qu'il puisse te prendre et te faire sortir dans ce mal commence à voir commence à voir cela commence à voir commence à voir cela maintenant commence à déclare Jésus Jésus reçoit. Jésus, je les reçois. Jésus, je les reçois. Il y a un atmosphère que les anges de Dieu ont commencé à déclencher. Pendant que je suis en train de parler, il y a des choses qui est en train de se disparaître. Les mal qui détruisait ta qu vie. Il y a des signes que Dieu est en train de faire pour te montrer que ces mal ne resteront jamais dans ta vie. Commence à déclarer avec foi. Je les reçois au nom de Jésus. Je les reçois au nom de Jésus. Recomodo senda. Rekaba Sada. Yeli Yama. Kora Masseda. Commence à déclarer des choses. Commence à déclarer des choses. Les paroles sont créatrices maintenant. Tes paroles sont créatrices. Nous avons un Dieu qui change les situations. Gloria. Robo Sorimana. Sandamana Sega Mana Yeda Yeri Babasada Yeda Boko Sodo Yida Mana Rakote Yoda Brace Nekebeke Yeda Mana Koto Soli Bataba Yeda la déclare des choses, déclare des choses, commence à déclarer, Dieu peut ouvrir les yeux, tu verras des choses qui est en train de passer, Dieu va t'ouvrir les yeux, tu verras ce qui est en train de passer ici, il y a une atmosphère extraordinaire, Dieu est en train de guérir, soit connecté, soit connecté, Roba Seda notre Dieu, notre Père, notre Dieu, notre Père, quel qu'on vient? déclarer. Ne restez pas calme et continuez à déclarer. Il y a un Dieu vivant qui est en train d'opérer dans ta vie. Il y a un Dieu vivant qui est en train de changer ta situation. Il y a un Dieu vivant qui est en train de te transformer. Robo Solimana. Yenda Mama Yenda Pré-côte de Sorimama. Pré-côte de l'Embo Baba tu verras tu verras ce que dieu est en train de faire Dieu va t'ouvrir les yeux mais de la main tu verras ce que dieu est en train de faire Sois connecté rabaye coteau soldat manarabaya coteau il a réglé que c'est la vallée au dos braconteau so Seigneur, je déclare un nouveau vent, le vent Seigneur de guérison, le vent de miracle. le vent de délivrance, le vent de grâce, de bénédiction, le Santa, Diego, Monterrey, la tuto roboto yenda. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Father, Jésus, Jésus, Santa, tuto roboto yenda. Break it, siya. Yanda Baba rekoto Regoto Soboboto Yeda. Breka Baba Sada Eri mana Yanda Sura Seka Baba Yekoto Rondo Brita Seka Mana Hallelujah Hallelujah Hallelujah Sheka Baba Sendo Yéna de yanda yodo. Ne restez pas calme, continuez, continuez à déclarer Ce que tu déclares c'est ce qui t'arrivera Continue à déclarer parce que tes paroles sont scellées maintenant Tes paroles sont créatrices Ce que tu es en train de déclarer c'est ce qui va t'arriver. Robo soribana. Lo preka baba. C'est la mana yenda. no mono yenda. Santa bata yeke bete ikotoru. Mana raba brekotso. Iderige bete yenda mama yanda. Robo baba santa. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi, éternel Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Roba Sarah Mana Yeda, Préco de Rondo Mama, Santa Kébé Teriyabata Yéno So, Préco de Roboto Yeda Mama Mama, la série a bataille tout beau. Tant la série a bataille pour Toyota. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de, Jésus. Nom de, Jésus. Nom de Jésus. Jésus. Écoutez. Écoutez. Il y a quelque chose de spécial qui est en train de passer dans ta vie. Tu sais ces dernières temps quand tu dors Tu es en train de voir que tu es en train de combattre avec les gens Que les gens cherchent à t'arracher des choses dans tes mains Tu te combats tout le temps Il y a des rêves bizarres C'est mal A pour biter de te détruire mais c'est Dieu qui est en train de détruire ce mal maintenant Il y a quelque chose qui est en train de passer Je veux que tu touches là où tu sens Qu'il y a ton problème Si le problème est partout Ou c'est un problème Qui n'est pas dans ton corps Mets ta main droite dans ton cœur. Sois connecté avec moi. Écoutez. Le dimanche passé, j'avais dit ceci. Cet homme, il avait fait 38 ans. Mais Jésus était à côté de lui. Il n'a fait aucun effort. Mais la femme a cherché à toucher Jésus avec sa foi. Il y a une chose qui est en train de passer dans ta vie. Tu peux les ressentir maintenant. Tu peux les ressentir maintenant. La Bible dit L'église a prié. L'église est adressée de prière. L'église ne cessait pas de prier. Pendant que Pierre était emprisonné. Pendant que tu es en train de participer dans ces sens de prière. C'est l'église qui prie. Des limites qui est dans ta vie. est tombé de tomber. Il y a un nouveau vent qui est entré dans ta vie. Dieu est en train de souffler. Il a envoyé son ange pour souffler, pour souffler, pour souffler. Lorsque le vent vient ramasse tout ce qui est impile tout ce qui est en train de détruire ta vie pendant que tu as touché là où tu ne sens pas bien c'est de plus ta main c'est la main puissante de l'éternel des armées il y a un miracle qui est en train d'opérer en toi reçois cela, de reçois cela au nom de Jésus reçois cela au nom de Jésus reçois cela au nom de Jésus peu importe le tirée. de ses problèmes. comme ces problèmes a un nom il ne peut pas résister devant le nom de Jésus devant le nom de Jésus ce problème doit s'incliner voilà pourquoi il ne peut plus rester toujours dans ta vie qui part maintenant au nom de Jésus que ce problème quitte ta vie au nom de Jésus Je vois que la puissance est fait le fait qui consume les œuvres du diable. Le fait qui consume les œuvres sataniques. Par le nom de Jésus. Reçois maintenant ta paix. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Roma Santa Reçois ta délivrance reçoit cela maintenant au nom de jésus Sois libre maintenant au nom de Jésus. Les problèmes qui se répétaient dans ta vie. Je déclare maintenant. Finis cette répétition. Maintenant, tu as vu une couloir. Les couloirs où tu as vu Jésus. Où Jésus a fait sortir le mal. Qui était en toi? Il y a une puissance qui est entrée en toi. Tu peux les ressentir maintenant. Tu peux les ressentir maintenant pendant que je parle. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Pendant que je parle, il y a une puissance qui est entrée en toi. Et ça commence à détruire le mal qui est en toi. Ça commence à détruire les problèmes qui est en toi. Au nom de Jésus, éternel est notre Dieu, notre roi. Éternel on notre notre Père. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai commencé à détruire tout Dieu qui dominait dans la vie de ce peuple. Tout mal qui dominait dans la vie de ce peuple. Au nom de Jésus. Réservez la paix. Réservez votre liberté. Réservez votre délivrance. Au nom de Jésus, Gloria, commencez maintenant à adorer Dieu. Comment à lui dire merci, du Seigneur merci. Roba Santa de des Commencez à adorer Dieu, Dis-lui Seigneur merci. Dis-lui merci Jésus, Jésus merci, Jésus merci, Jésus merci jesus merci yeah. jesus merci yeah. robin sandra Breka up a basket Sanda. Breka Sata in Yenda baba Breko Roboto sida Yenda that Keteria i Sono, the area by another Jésus. Adore-les, il aime l'adoration. Pendant que tu adores, il y a quelque chose qui se passe. Il est Dieu. Nous bénissons ton nom, grand roi. Nous bénissons ton nom, le Seigneur, le Seigneur. Nous bénissons ton nom, oh Dieu grand. Yes, <laughs>